que j'ai, je veux te le donner au nom de Jésus Christ de Nazareth lève-toi et marche je marche je saute je loue mon Dieu je marche je saute je loue mon Dieu au nom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 nous s'il vous plaît nous lisons un psaume nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 103 psaume, psaume chapitre 103 nous lisons la parole du Seigneur psaume chapitre 103 mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits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 Considère ses promesses garde Père, qu'il soit vraiment élevé exalté encore ce soir pour le merveille que tu ne cesses d'accomplir pour chacun de nos pères. Nous te disons merci encore, Père, notre Dieu, pour uh, ces jours combien nous nous réjouissons de pouvoir vraiment exprimer cet amour à ton endroit par la grâce que tu nous as accordé d'être encore parmi les vivants. Nous réalisons que c'est la vérité, Seigneur, que le vivant ce sont ceux-là qui t'adorent, qui te louent, qui t'exaltent, qui te glorifient. Ils reconnaissent réellement les bienfaits que tu leur as fait vraiment dans leur vie, dans leur marche, Seigneur Jésus. Oh, nous te disons merci, comme la parole nous dit encore, Patribisson, nous l'avons entendu ce soir. Les bienfaits que tu nous fais sont innombrables, mon sauveur. La gloire te revient, l'honneur te revient, Seigneur. Le mot même nous manque, mon bénévole Père Saint-Dieu, pour uh, t'exprimer cet amour à, à, à notre endroit, béni Père que tu as manifesté, Seigneur. Louange et honor à toi, comme nous l'avons entendu aussi, béni Père Tu es loin de nous, nos iniquités, béni Père Tu es vraiment le Dieu qui pardonne. Oh, tu es vraiment compatissant, miséricordieux, mais aussi là la colère riche en bonté, Seigneur. Oh Dieu, nous nous saisissons, pas du de cette grâce que tu nous as accordée, Seigneur, pour uh, t'implorer la grâce, de voir aussi davantage, vivre pour toi, Père. Et te servir selon ta volonté. Comme nous l'avons encore entendu dans ces psaumes Seigneur. Oh Dieu qui faites sa volonté Seigneur. Nous voulons être aussi de ceux-là. Qui ne faisons que ta volonté à toi. Sois donc exalté encore aujourd'hui. Merci pour les chants et les cantiques. Père Saint Dieu que tu as inspiré. Combien nous étions et nous sommes dans la joie. Père Dieu. Lorsque nous pouvons te chanter ainsi. Nos âmes sont transportées Seigneur. Nos pensées nos cœurs vers toi Seigneur. Réalisons combien tu es tellement bon. Et tu es tellement précieux pour nous Père Saint Dieu. Bénis chaque frère et chaque soeur qui s'est déplacé de chez lui jusqu'à cet endroit et ceux-là aussi qui sont en connexion, qui auraient tant aimé aussi être parmi eux, soir. Nous te demandons grâce, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Que tu sois béni, que tu le bénisses, que tu la fortifies, mon Père Patrice. Et garde-nous encore, Père Saint, parce que nous voulons vraiment te servir comme tu le veux. Et que toi tu fasses de nous ce que toi tu veux, Seigneur. Viens nous parler encore ce soir, car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous réalisons combien il est bon de louer l'Éternel, combien il est bon de le célébrer et de chanter les chants de Sion pour, pour sa gloire, parce qu'il est vraiment notre Dieu. C'est une grâce de pouvoir la voir comme étant notre Dieu, comme dans les psaumes il, il est dit aussi. Et c'est vrai, ces hommes qui ont été inspirés et par Dieu et qui ont eu à pouvoir prononcer des paroles que parfois ils ne pouvaient pas arriver eux-mêmes de pouvoir chercher d'abord, à pouvoir saisir, comme je disais aussi avec les haïtiques qu'ils prononçaient effectivement. Mais aussi ceux-là qui ont été aussi transportés effectivement dans l'esprit et qui ont été poussés par l'esprit du Seigneur à exprimer deux choses. Et que ces choses, effectivement, qui ne pouvaient pas, probablement eux-mêmes réalisaient la portée de ce qu'ils pouvaient réellement aussi prononcer, comme ce que nous venons de pouvoir lire effectivement, qui dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Vous remarquez très bien que quand il a commencé, il a commencé par « Mon âme bénit l'Éternel ». Et puis quand il a fini, il a fini par « Mon âme bénit l'Éternel ». Si vous lisez, et nous lisons tous ce qu'il a exprimé, c'est à la fin aussi qu'il réalise que oui, certainement, mon âme bénit l'éternel pour ses hauts faits, ses bienfaits, pour sa bonté, pour son amour. Il nous pardonne, il ne punit pas ses iniquités, il pourvoit pour nous, il a toujours été là, présent. Non, non, non, non. Il dit, mon âme bénit l'éternel. C'est que Dieu, que Dieu vous bénisse, oui. Il est ce Dieu dont nous avons la joie, l'allégresse de pouvoir vraiment glorifier et aimer aussi. Nous ne l'aimons pas parce que nous sommes obligés. Nous l'aimons parce que nous avons réalisé qu'il est digne d'être aimé. Il y a un cantique que nous chantons, je crois que ce cantique nous dit, « Je l'aime parce qu'il m'aima. Vous avez compris, hein Parce qu'il là, on réalise, hein que je l'aime vraiment. En tout cas, il m'a aimé avant même que je puisse le connaître. Il a fait tout ça. Donc, il m'a aimé le premier. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, cet amour qui est manifesté à l'endroit du Seigneur est un amour vrai, un amour de reconnaissance, en fait. Et on ne se sent pas obligé de pouvoir vraiment l'aimer dans notre cœur. Nous voulons que dans notre cœur, qu'il ait toujours une grande place. Cette génération dans laquelle nous sommes effectivement aussi, comme l'Écriture l'a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, il dit « Cette génération ne passera point que tout cela arrive. » Donc nous sommes donc dans cette lancée en fait. Quand on parle de cette génération, Donc, c'est cette génération-là qui est en train de pouvoir et qui a eu à pouvoir voir effectivement aussi comment Dieu est est en train de pouvoir accomplir les choses qu'il avait donc promis. Si nous pouvons aller un peu plus haut, un peu plus loin, vous remarquez très bien, parce qu'il parle aussi de figuier, vous pouvez réaliser que la nation d'Israël n'avait plus existé du tout. Depuis donc la diaspora, lorsque Titus est entré effectivement en l'an 70, c'est cela, et que Jérusalem a été détruit, tout a été détruit, tout a emporté effectivement, que. Toute la population juive a été donc dispersée dans le monde entier. C'est comme ça que vous pouvez voir que les Arabes ont pris la place. C'est pour ça qu'on a construit tous ces mosquées, toutes ces choses-là qui sont là, qui revendiquent aujourd'hui. Qu oui, vous devez connaître seulement l'histoire, c'est sûr. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Il n'y avait que les temples, effectivement. Donc il a fallu cette période-là que, que le peuple, parce qu'ils avaient dit eux-mêmes, ils ont prononcé de leur bouche que son sang retombe sur nous et sur... La Bible nous fait savoir qu'il est donc venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Quand on leur a parlé, effectivement, par Pilate, effectivement, qui était ce païen, il dit donc, voici donc le roi des Juifs. Et puis, il a dit, nous avons ici donc, à Rabasse, que vous savez, effectivement, les, les meurtriers, et ici nous avons donc Jésus le Christ. Lequel voulez-vous que je relâche Quand ils l'ont amené là-bas, ils l'ont accusé. Vous connaissez ceux qui sont venus avec lui pour les livrer entre les mains de Pilate. Pilate, quand il a regardé, il a regardé, il l'a regardé lui, il a regardé ses accusateurs. Effectivement, il a bien compris que c'était simplement par jalousie. Il dit que je ne trouve rien de moi dans cet homme. Et la Bible dit qu'il avait, la, il avait la, la vie de pouvoir le relâcher. C'était le désir qu'il avait, cet homme. Mais ces religieux-là étaient tellement rusés. Il ils ont dit je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons lu ici, il a dit si toi tu le relâches, parce qu'ils avaient compris l'intention des Ponce-Pilate. Il dit, mais si toi, tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Donc, ils ont touché au point. Il dit, mais pourquoi? Ah oui, parce que nous n'avons point d'autre roi. C'est là qu'ils ont cité. Hein? Parce que lui ici, il s'est fait roi. Et puis, il dit, nous, nous n'avons pas d'autre roi que César. Donc, ils ont rejeté le roi. Vous vous souvenez, non? C'est dans Jean, chapitre 17 18, n'est-ce pas? Oui, c'est écrit comme cela c'est que Pilate s'est tourné vers lui, il regardait effectivement, là il a ressenti pas d'abord le respect qu'il qu qu qu manifestait quand il est rentré, effectivement, on sent sur lui. Non? Et puis maintenant c'est Pilate qui lui pose la question, il dit, mais es tu roi Et il lui dit, mais tu l'es dit de toi-même, ou d'autres te l'ont dit effectivement aussi. C'est pour ça qu'il a dit... Euh, je suis juif moi-même, ça, c'est sont des frères qui t'ont donné. Alors, vous connaissez la réponse, si, au Seigneur. Effectivement, fait, il a dit Mais et je suis né pour euh, la vérité et rendre témoignage aussi à la vérité. Vous vous souvenez ah. Et puis, il dit Mais qu'est-ce que c'est donc la vérité Vous connaissez Alors, cet homme ici, euh, Ponce Pilate, a réalisé qu'il était roi. Vous vous souvenez C'est pour cela que quand il a eu cette situation aussi, et puis bon, sa femme lui dit aussi, mais n'ayez rien à voir avec cet homme. Parce que cette nuit, je n'ai pas pu dormir. C'est un saint. Il ne faut vraiment pas avoir quelque chose avec lui. Donc ça confirmait ce qu'il avait eu à pouvoir ressentir. Mais l'homme, par tous les moyens, cherchait à pouvoir libérer en fait cet homme. C'est pour ça qu'il est venu en disant, voici donc le meurtrier Barabas. Voici cet homme qu'on appelle Jésus le Christ. La question est de savoir, mais lesquels voulez-vous que je vous relâche? La réponse était, pour une population, nous voulons que euh, tu vous relâches effectivement Barabbas, le meurtrier. là. Et lui, il pose la question, il dit, mais vous voulez vraiment que je puisse vous relâcher Barabbas? Alors il dit, mais alors... Qu'est-ce que moi, je dois faire avec ces Jésus qu'on appelle le Christ Les témoignages étaient quand même assez grands. Donc là, personne ne pouvait arriver à pouvoir dire, en fait, je veux encore qu'on m'explique un rapport avec ces Jésus. J'aime Dieu. Parce que quand il a vécu, qu'il a marché, tout le monde pouvait le voir. Au marché, dans les temples, dans les synagogues, dans les maisons, dans les champs, on pouvait le voir. Parce qu'il parcourait des villes à pied. Pas en taxi, mais à pied. Prêchant tout le long de village, et villages, effectivement, dans le coin réculé, il y allait, il entrait là, il priait pour les gens. Ainsi, vous connaissez. Donc, tout le monde le sait. Alors, on leur posait la question, mais, Qu'est-ce que vous vouliez que moi je fasse avec ce Jésus Même si quand même à un certain moment, on pouvait même être un peu dans la situation de dire que bon, euh, nous sommes un peu dans l'aveuglement ainsi de suite d'une certaine manière ou d'une autre, et que nous ne pouvons pas comprendre effectivement si c'est si lui ou pas. C'est vrai que l'influence des hommes aveugle les autres. Mais quelque part, parce que vous vous souvenez que c'était donc des religieux qui imposaient en disant que si quelqu'un le reconnaissait comme le Christ, le prophète effectivement, alors là, celui-là, il sera donc exclu de la synagogue. Vous vous souvenez Mais quand même, les gens se posaient la question, mais si ce n'est pas lui, est-ce que si c'est Christ qui viendrait, que vous attendez, pourra-t-il faire encore plus de choses que cet homme-ci Vous vous souvenez, non Alors, c'est -ce que quand même les gens qui vivaient, en ce temps, et qu'ils ont pu voir, effectivement, ils avaient quand même une connaissance. Ils avaient entendu parler d'Élie, ils avaient parlé de Moïse et tant d'autres de prophètes, qui étaient donc, effectivement, des hommes de Dieu, parce que la Bible nous l'a fait savoir aussi, effectivement. Et nous avons vu aussi, ils ont eu à pouvoir voir, ils ont eu aussi à pouvoir être enseignés aussi. C'est la manière dont Dieu a eu à pouvoir agir dans ces prophètes-là, comme nous l'avons entendu dans les Saintes Écritures. fois à plusieurs et plusieurs, plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par... Donc, effectivement, Dieu a, a toujours eu agi puissamment par les prophètes. Et, et c'était des hommes tellement particuliers qui pouvaient fermer les ciels, qui pouvaient arriver à pro proclamer. Oui, bien sûr que oui. Dieu a dit à Moïse, par le rocher... Et il donnera de l'eau. Ton corps. Et puis bon, la mer rouge s'est ouverte et fait. Donc les gens ont vu en fait qu'ils étaient particuliers. Donc voir, après tant d'années, après tant de générations qui sont passées, qui sont rentrées dans leur pays, d'Israël, effectivement aussi, et de voir qu'au travers de toutes ces situations difficiles qu'ils ont eu à pouvoir passer, un jour, un homme qui se tient là, qui fait des choses qu'un homme ne pouvait pas faire. Parce que même les prophètes ont eu à pouvoir faire des choses, mais ce que lui il a fait, ça non. Ça, aucun prophète ne pouvait le faire. Vous direz, mes frères, me dit, je vais vous poser la question, quel est le prophète qui a ressuscité quelqu'un qui était mort et pourri après quatre jours Il en a jamais eu aucun. Il en a jamais eu aucun. C'est pour ça que tous ceux-là qui étaient en Israël, qui les considéraient aussi comme prophètes, quand ils l'ont vu venir effectivement là, où était enterré effectivement aussi Lazare, ils l'ont vu, et puis en plus de cela, ils l'ont vu vraiment pleurer. Donc, s'ils étaient confirmés, c'était homme. Ils savaient très bien que ceci est impossible, aucun prophète n'a même jamais osé. Donc quand il a pleuré, on a dit, ah, vraiment, on voit qu'il aimait vraiment. Eh bien, bien sûr qu'il aimait. Alors, ça s'arrêtait là. L'humain, effectivement, s'arrêtait là, effectivement, aussi, même si... Mais maintenant, on sait bien que cet homme qui est là, dans la tombe, là, effectivement, derrière le rocher, là, effectivement, il était déjà mort, pourri, décomposé. Il n'y avait point d'espoir. Et pour qu'on nous confirme par les scènes Écritures, ça sert même à dire... Il sent déjà. Donc, ne te donne pas de la peine. Nous avons vu que tu l'aimes. Nous avons vu effectivement que tu es capable. Je l'aime beaucoup. Mais au début, il a dit, je suis la réaction. Vous vous souvenez, non Quand il prononce une parole, il sait très bien ce qu'il vient de dire. Ah oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Je l'aime beaucoup, hein. Quand sa sœur, la sœur de Lazare, Lazare a dit, devant tout le monde, il hein, dit, mais, et il sent déjà. Lui, il lui a répondu. Il dit, mais, n'étais-je pas dit? Donc, souviens-toi, je ne dis pas des choses en l'air. Quand je parle ces choses, je sais ce que j'ai dit. Donc, tai je pas dit? C'était impossible, N'étais-je hein? pas dit que si toi tu crois, ben, tu verras la gloire de Dieu? Vous voyez, c'est que dans sa marche, dans sa façon d'être effectivement, et dans la manière même de pouvoir apporter la parole de Dieu. La Bible nous dit que tous ceux qui l'écoutaient et qui les pouvaient avoir s'approcher de lui parce qu'ils le suivaient, ils ont témoignage, effectivement qu'il parlait comme ayant autorité. C'est pas qu'il imposait, mais la parole qu'il sortait. Il y avait une telle certitude, une telle assurance, qui fait qu'effectivement, que les démons ne peuvent pas tenir parce qu'ils savaient qui il était. Ils connaissaient effectivement la puissance de la parole qui sortait de lui, en fait. Les hommes qui écoutaient leur cœur étaient délivrés, étaient aussi apaisés parce que la parole faisait son travail dans leur cœur. Il dit, mais il ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens. Lui, il avait l'autorité, l'assurance, effectivement. On sent qu'il connaît ce qu'il fait. C'est écrit. Amen. Et puis quand on a eu à pouvoir envoyer ces hommes-là, les gardes, effectivement, les gardiens qui ont l'autorité pour pouvoir venir arrêter les gens, comme vous savez, quand ils viennent, et ils sont venus avec euh, tout ça, leurs armes, effectivement, Si les venus en grand nombre, probablement. Et ils sont là et venus, effectivement. Et lui, il était simplement là debout. En train de pouvoir simplement parler, apporter l'évangile. Qu'est-ce qu'il a apporté La bonne nouvelle du royaume. C'est la vérité dans Jean, dans Matthieu, chapitre 10, vous voulez lire effectivement. Il prêchait, c'était la bonne nouvelle. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés en fait. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. C'est pour ça qu'il est venu aussi, qu'il nous a dit aussi, il a dit, mais cette bonne nouvelle du royaume, pas autre chose. Alors pourquoi vous voulez changer Parce que le problème, c'est que je pense que les gens ne connaissent pas ce que c'est que la bonne nouvelle du royaume. C'est ça le, le grand problème. Ils connaissent simplement ce qu'il y eu à pouvoir entendre à gauche et à droite, mais ils n'ont jamais eu à pouvoir connaître effectivement ce que c'est que la bonne nouvelle du royaume. Que Dieu nous aide. Et voilà qu'il prêchait effectivement cette bonne nouvelle du royaume. Et, que, et quand il, il était en train de pouvoir effectivement agir selon les recommandations que ce qu'il est pour lesquelles il était venu effectivement pour celui qui l'a envoyé parce qu'il a dit que le Père qui m'a envoyé vous vous souvenez, m'a enseigné tout ce que je dois ben oui, vous avez peur mais c'est écrit dans Jean chapitre 6 bien sûr que oui c'est pour ça qu'il a dit ils seront tous enseignés de Dieu verset 45 vous voyez ça, c'est une phase pour laquelle il explique, il montre effectivement que un véritable, véritable homme envoyé de Dieu, il doit être enseigné par Dieu pour qu'il puisse enseigner les autres que Dieu te bénisse. Et c'est biblique aussi, c'est prouvé. Les disciples devaient être enseignés par lui pour qu'ils puissent enseigner. Voilà. Donc, il ne nous raconte pas des histoires effectivement ainsi. Parce qu'il connaît. Si tu as été enseigné par Dieu... Ben, ton enseignement est juste. Est ainsi que tu connaîtras ce que c'est que la bonne nouvelle du royaume, pour que tu n'apportes que cette bonne nouvelle. Alors, voyez-vous, quand ils sont arrivés, effectivement, quand ils sont arrivés, effectivement, là, ils ont trouvé cet homme, effectivement, en train d'exercer ce que... Il était donc euh, venu sur la terre et envoyé, pour qu'il puisse arriver à pouvoir effectivement apporter cette bonne nouvelle euh, au peuple, effectivement. Et quand ils sont venus pour pouvoir l'arrêter, ils n'ont pas pu l'arrêter. Mmh. Étant venus avec détermination et tout ça, ils n'ont pas, pas pu le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé, effectivement Ils sont rentrés bridouillés. Alors, les sadedrins et tout cela, le souverain sacrificateur qui était donc de euh, ceux qui leur avaient donné des ordres, parce que quand ils vous donnent des ordres, vous, vous obéissez. Ils étaient partis pour obéir. Mais ils posent la question, mais... Mais qu'est-ce qui se passe? Vous étiez parti pour pouvoir l'arrêter? D'ailleurs, vous, vous avez des armes. Vous avez l'autorité que nous vous avons donnée. Lui, il n'a pas d'armes. Il n'a pas d'armes. On sait très bien que si on vous envoie pour arrêter, la, la population, quand il va voir que vous venez, tout le monde va fuir. Et lui-même aussi, il va se cacher. Bon. Et s'est-il caché ou la population l'a caché? Il dit non. Il ne s'est pas caché. Il n'a même pas broché. Il était toujours occupé à faire ce qu'il devait faire. Qu'est-ce qu'il faisait? Mais il prêchait au peuple. Amen. Mais alors, pourquoi vous l'avez pas arrêté? Il ne s'est pas caché, oh, s'il n'a pas fouillé. Pourquoi vous l'avez pas arrêté? Il fallait me l'amener ici. <rire> Et je crois que ton dit: Mais s'il serait parti toi-même, ça aurait été mieux que tu ailles toi-même. Ah oui. Parce que oui, c'est ça. Il me dit: Mais si tu le voulais, va aller chercher toi-même. Allez, lui, on dit: Vous avez la réponse, non? Il dit: Jamais. Il dit, nous avons eu à pouvoir entendre des prophètes, des saints, des grands hommes qu'on a eu, des on a vu en affirmation de puissants. Mais jamais, jamais, un homme, jamais, jamais, jamais, jamais homme, qui est né de femme, homme, n'a parlé comme cet homme. Donc vous pouvez réaliser que même l'ennemi, même les gens qu'on a envoyés, tout cela en Israël, s'il vous plaît. Vous pouvez rendre témoignage. Donc, Jésus de Nazareth, il marchait partout. Il a apporté la parole à, à tous les hommes. En Israël, il a vraiment prêché. Et tout en Israël, il le savait. Parce que la puissance qu'il dégageait, mon frère et ma soeur, ça s'est descendu partout. Il n'a même pas dit sort d'amour. Non, quand il passe, les démons lui-même s'enfouissent. Les démons, les gens voyaient, lui, mais. il dit, mais, il mais d'abord, vous vous souvenez quand même, lorsqu'il était avec, euh, avec ses disciples dans la barque. Et alors, le vent a commencé à pouvoir secouer, pour, il va pouvoir faire, faire en que cette barque puisse être renversée, effectivement, qu'elle puis, puisse se noyer. Lui, il était dans la barque tranquille là. Pensez-vous vraiment que c'est Jésus là, oui. qui dormait, il savait pas ce qui s'est passé? <rires> Parce qu'il dit, mais maître, nous mourons, toi tu dors. Il ne sommeille, il ne dort, mais c'est qu'il permet. Mais il savait, frère. Il savait. Rien ne pouvait lui échapper. C'est ça comme Et c'est la vérité. Parce que regardez, frères et sœurs, il n'était même pas là. Lorsque Philippe rencontra Maël, il était tellement si loin. Mais il dit, à Maël, il dit, mais lorsque Philippe t'appelait, donc j'étais vu. Sous les figues. Donc même quand il dormait, il savait très bien tous ces mouvements des démons autour de lui. Oui. Et puis, il s'éleva. Il s'était simplement debout. Il a dit, vent. Il a dit, vent, tais-toi. Et en un instant, le vent tu. Alors, les gens ont regardé mais quel est donc cet homme auquel même, même le vent qui... Pour bon, nous, il n'a pas d'oreille. Mais, mais c'est vrai. Le vent qui passe ici, pour toi et moi, il n'a pas d'oreille. Mais il dit au vent qui n'a pas d'oreille. Toi, vent, tais-toi. Et le vent a écouté. Il a obéi. Tout lui est donc soumis. Vous direz, mais, mais frère, c'est pas possible, c'est pas possible. Mon frère et ma Il marchait, il marchait. Il eut faim. Il était allé pour voir un figuer, il y avait des figues dessus. Puis ce n'était pas la saison. Vous vous souvenez C'est ça qui est extraordinaire. Alors il dit, mais il fallait voir, il avait besoin, il fallait voir des figues, il des Il regarde, il n'y a pas. Et puis il dit, <rire> un arbre. Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Ah, un arbre! D'après vous, est-ce que l'arbre a des oreilles? D'après nous, humainement parlant, ma soeur, l'arbre n'a pas d'oreilles. Il n'y a que toi, les animaux et les autres, effectivement, oui. Les oiseaux aussi, il y a des oreilles. Mais l'arbre, prenons un exemple, tu vois, l'arbre l'arbre, mais fais-moi tomber le, le, le fruit là, qui est là-bas au fond, là-bas, qui tombe pas, je n'arrive pas à monter. Est-ce que l'arbre va te faire ça? Non, parce qu'il n'entend pas. Mais ces jours-là, l'arbre avait des oreilles. Amen. Ah oui, il dit, mais que jamais, jamais au moins de ton fruit. Bon, vous savez, les disciples ont, regardé, ont entendu cela, ils ont regardé. Évidemment, ils ont dit, bon, maître, on dit, bon, finalement, il a dit ça comme ça. Ils sont partis. Lui, il n'a rien dit d'autre. Ils sont partis. Puis ils sont revenus. Il dit, maître, Rabbi, Rami, qu'est-ce qu'il y a L'arbre que tu as maudit, là. Mais il a séché. Il a obéi. Il a séché. C'est pour ça qu'il a dit, mais si votre foi était comme un gain de sénévé, vous direz, écoutez bien, vous direz, il n'a pas dit que moi je dirai, il dit, vous direz à cette montagne. Vous entendez bien, très bien frère, ça Non, nous citons les écritures que vous connaissez, c'est dans la Bible. Il dit, mais vous direz à cette montagne, autre toi de là et la montagne qui traîne. Bon, la montagne a des oreilles <rire> Donc quand vous allez dire, la montagne pourra se déplacer. Ah, vous dites, mes frères, vous savez, le Seigneur est capable de faire des choses oui. qui ne peuvent même pas, qui jusqu'à jour aujourd'hui n'ont même pas encore touché votre... C'est pour ça que je vous ai toujours dit ici, effectivement, que ne mettez jamais le Seigneur dans une bouteille. Et surtout, surtout pour l'amour de Dieu, il faut que cela s'arrête. N'interprétez plus jamais la parole de Dieu avec... Je parle au peuple de Dieu, frère. Parce que le peuple de Dieu a des oreilles pour entendre, Amen. mais les fils du malin sont bornés, sont têtus et toujours des justifications. Moi, moi, moi, moi, moi, moi. Mais avec le fils de Dieu, Dieu leur a donné les oreilles pour qu'ils entendent quand ils parlent, effectivement, ils entendent même si leur l'air dit mais c'est pas possible, mais leur foi... Crois que si Dieu l'a dit, Amen. alors là, parce que nous allons retourner dans ce que nous disons. là. Parce que expliquez-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qui pouvait témoigner et démontrer à Abraham qu'il pouvait avoir un enfant Parce qu'on nous a dit qu'il était déjà dans les années 50, vous dépassé même l'espérance. Donc, un homme, un vieillard de vieillard, ou de là même de 60, 80, oui, bien sûr. Amen. Donc, quand il se regardait, il dit, « Bon, moi, je suis dans la santé, moi, je suis dans la... » Il peut se regarder, il me dit, « Mais le corps dit, « Mais là, regarde, mais ton corps, tu pas possible. Donc, humainement parlant, logiquement parlant, dans notre subconscient, même nos mémoires effectivement, il n'y avait rien sur quoi il pouvait s'accrocher pour dire que quand même, bon, « J'ai quand même 70 ans, ça peut encore aller. » Il a dépassé ça. Je quand même quand on dit qu'il a dépassé ça. Mais qu'est-ce qu'il pouvait encore montrer à Abraham que ça pouvait aller Humainement parlant, rien. Il n'y avait rien sur quoi vous s'accrocher. Mais la Bible nous dit une chose. Espérant contre Ça, c'était pas le fils du malin, ça. Impossible. C'était un fils de Dieu. et Il avait quelque chose du Seigneur, effectivement, qui montrait, qu'effectivement, que quand Dieu parle, parce que vous vous rendez compte, effectivement, dans les saintes écritures, la Bible nous dit que ayant une pleine, vous savez l'Écriture, non Amen. Vous me suivez, ma soeur Il y une pleine conviction. Quand on dit pleine, c'est pas moitié. Est-ce que vous comprenez Non. Pleine, ça veut dire rempli. Elle a dit il y a une pleine. Vous comprenez quand même, hein Amen. Il y a une petite conviction ou une petite demi-conviction. Non, on dit une pleine conviction que ce que Dieu promet, donc il s'est référé à la parole de Dieu, il est aussi capable de... Est-ce que vous comprenez Donc c'est celui qui a entendu cette parole, c'est un fils de Dieu. Voilà la grande différence qu'il y a. Oui, c'est vrai, c'est entre un, un fils du malin, parce que nous parlons de cela, un fils du malin, c'est-à-dire un fils du diable. Parce qu'il y a des enfants de Dieu et des enfants du diable. Parce que les enfants du diable existent réellement et les fils de Dieu aussi existent aussi. Parce que les enfants de Dieu, c'est l'obéissance à la parole. Ils ont confiance comme... Abraham nous l'a prouvé effectivement, il, dit, il ne considéra point que son corps était déjà usé. C'est quand même merveilleux de pouvoir voir que dans les saintes écritures, j'aime Dieu parce qu'il a fait son œuvre, il se repose tranquillement. Il nous allons laissé un héritage c'est sa parole c'est sur ça que les diables et les démons combattent bien sûr ils savent, les diables, les démons ils savent que le pouvoir véritable c'est dans la parole de Dieu et que si toi tu la possèdes comme il faut c'est sûr et certain c'est les dégâts il essaie, il essaie. C'est pour ça qu'ils se battent, effectivement, pour transformer la parole de Dieu, pour ajouter, pour ceci, et pour maintenant vous donner, eux, vous donner, effectivement, ce qui est de mauvais pour que vous puissiez rester dans le mauvais. Parce que c'est la désobéissance, en fait. Est-ce que, vous savez, nous allons revenir ici, nous étions avec euh, Barabbas et Jésus. Vous vous souvenez Oui. Le Seigneur va le que nous puissions. Alors, regardez très bien. Le, la plupart de temps, comme vous remarquez très bien, quelqu'un qui est têtu, qui est borné, effectivement, c'est ça, vous, vous trouvez que c'est un heure de pouvoir, oui, il faut qu'on voit que moi, je ne vais pas me mettre comme ça, je ne vais pas me conformer. Il n'y a pas de problème. Mais dès aujourd'hui, vous le savez, que vous êtes têtu, vous ne pouvez pas vous conformer parce que vous êtes la sémence du malin. Parce que la sémence du diable, elle ne peut pas arriver à pouvoir vraiment, vraiment mettre la parole de Dieu en pratique. Vous avez, vous avez, beau, vous avez beau lui enseigner, beau lui apporter la parole, effectivement. Il va être. Vous savez, ce sont ceux-là dont on parle, effectivement, qu'il y a toujours ce qu'on appelle l'esprit religieux. Religieux, il peut vous prier, il peut vous faire tout ce que patata. Mais quand les saletés du monde viennent, ils sont dedans. Je veux que vous me suivez, vous soeurs, vous frères, vous jeunes soeurs, effectivement, vous êtes frères. Je veux que vous me regardiez ici votre attention ici. Je veux vous laisser, vous libérer un peu. Attends, je ne bon, vais pas rentrer, je voulais revenir, rester sur euh, euh, c'est Jésus, bon. Nous sommes sur la dedans, je hein, faut le voir. Il ne faut pas, comme j'ai toujours il ne faut pas vous faire beaucoup de fleurs vous-même. Que... Il faut que vous soyez exigeants avec vous-même. Je n'oublie jamais, et c'est cela, c'est toujours aussi dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. L'apôtre Paul dit, je tête durement mon corps, afin qu'il soit sujeté à la parole de Dieu, de peur d'être moi-même, rejeté après l'avoir aux autres. C'est un plaisir. C'est bien de pouvoir s'asseoir ici, effectivement. On dit, c est, c est, c est, nous sommes heureux, nous chantons, nous sommes Mais il faut quand même se poser la question de pouvoir savoir Seigneur, suis-je l'un d'entre eux Ou je ne suis pas, parce qu'en fait, ta volonté est toujours que ce qu'aucun périsse, mais que tout se reviennent à la répentance. ce que. J'ai toujours eu à pouvoir le dire, je le répète encore, toujours dis il faut toujours savoir que nous sommes tous la base mauvaise. Vous me suivez N'oubliez ah. jamais. Ephésiens chapitre 2. Nous étions de l'heure. Qu Quel cadre ici nous étions Je vais vous les lire encore pour que vous puissiez voir, regardez très bien dit, Ephésiens chapitre 2, je pense que c'est là, oui, voilà, voilà, voilà. Ephésiens chapitre 2, il dit. voilà, il dit, Vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés, vous savez, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Vous m'entendez Elle dit, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de qui Je relis encore le chapitre 2, verset 1, dit, vous étiez mort par vos offenses. À qui s'adresse là Il dit, mais vous étiez mort par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, c'est-à-dire que tout ce qui est dans ce monde ici, nous le faisions. Peinturer, et les oreilles tapésés par là, les matières, vous connaissez non toutes les saletés de ce monde, effectivement toute la prostitution de ce monde ici. Eh ben, ça, on est passé par là. Bien sûr que oui. C'est pour ça, c'est quand même une délivrance quand ah, ce c est c est sont ceux-là qui sont délivrés il dit, « Seigneur, j'étais là, dans les crayons, dans les CC, dans les rangs, nos photos anciennes quand on se regarde. » C'est pour ça quand on donne des conseils à nos enfants, on sait par où nous sommes passés. Bien sûr que oui. C'est pour ça que je dis, un véritable papa, une véritable mère ne peut pas s'énerver quand on parle que vos filles, les enfants que vous avez, sont en train de voir marcher comme des prostituées. ne peut pas s'énerver. Parce qu'il doit reconnaître Dieu, mais c'est vrai. Parce que si lui-même, il est un fils de Dieu, qu'il qu était Dieu, elle a fait sortir. Parce que c'est vrai. Expliquez-moi tout le monde. Si vous-même, mère, vous étiez dans ce monde-là, et vous avez vécu tout ça, des machins, des ceci, de cordes, tout ce qu'on a, tout ça, vous, vous savez ce que je parle, je ne vais pas le détail. Vous le savez, non Bon, Si Dieu vous a fait sortir de là, et que vous avez glorifié Dieu de la délivrance, Comment pouvez-vous permettre à vos enfants, vos filles, d'être comme ça De mettre des choses, je ne sais pas moi, sur elles, et ceci et cela, et vous tolérez cela. Et vous dites que vous êtes une sœur, vous dites que vous êtes un frère. Non, Alors là on reconnaît qu'il y a un problème avec vous. Parce que là on nous dit que vous étiez. Mais si moi je dis que je crois et que je continue à être là-dedans, il y a un problème. Parce que regardez très bien, nous, nous retournons l'Ephésion. Il dit donc, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Vous continuez, non Nous tous aussi, il dit bien, nous étions donc de l'or. Voilà, on ne peut pas dire que nous étions purs, nous étions de saints, et que tout ça, c'est que nous n'avons jamais touché. Non, non, nous étions des dédains. La peinture, nous étions dedans. L'esprit de prostitution, nous étions bien sûr que oui. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Il, faut, il faut reconnaître. Et c'est comme cela que nous l'avons entendu. Mon âme bénie. Et n'oublie aucun de ces. Et bien voilà. Là où tu peux louer Dieu dire Alléluia. J'étais dans le bas-fond. Tu m'as fait sortir. Tu m'as lavé. Tu m'as nettoyé. J'étais incapable. Vous savez, il y a des soeurs ici qui à l'époque étaient incapables de sortir de la rue sans maquillage. Parce qu'il dit, ce pas possible qu'on me voie comme ça. C'était l'esclavage. Parce que les démons s'étaient accrochés. Eh oui, bien sûr. Ça, même quand quelqu'un venait la voir et sonnait à la porte, je ne dis pas, ce n'est pas, pas, pas maintenant, hein. Je dis à l'époque, c'est quand ils vous rend témoignage, si vous vous il dit, quand on venez sonner, oh, il s'élève, oh non, non, non, il faut d'abord la, bonne, la scène est bien. Ah, ah, ah, il dit, ah, oui, bonjour. Elles sont ici, et hein, peuvent vous témoigner. Maquillage. Et vous venez encore avec ces saletés-là, dans la maison du Seigneur Non, ce pas possible. C'est pas possible. Non, non, mon frère, ça ça c'est important. Bon, Continuons d'abord ici. Il dit, nous tous aussi, nous étions de l'heure. Et nous vivions autrefois selon quoi Les convoitises de notre... Accomplissant les volontés de quoi On n'accomplissait pas la volonté de Dieu. Non, parce que notre chair demandait ça et on y allait. Il nous poussait à ça, on y allait. On n'avait qu'à faire avec les choses de Dieu. Donc nous étions vraiment des enfants de perdition. C'est vrai, non? Amen. Et puis il dit, <rire> écoutez bien, nous besoin les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature. Nature. Des qui? Des enfants, des colères. Amen. Comment? Voilà, l'esprit dans lequel nous vivions autrefois. Mon frère et ma soeur, vous pouvez me détester, mais ici, là, où nous tenons, c'est la parole de Dieu qui doit être prêchée. Pas quelque chose qui doit amener les gens à pouvoir se prostituer, pouvoir permettre des choses comme ça. Non, messieurs, ça c'est important, ça. Là, nous étions tous comme cela, mais qu'est-ce qui s'est passé après c'est ça, ça, ça que vous devez glorifier Dieu. Que Dieu soit béni. C'est pour cela que cet homme de Galilée qui était là exposé, on ne l'aimait pas. C'est la vérité, ça. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vos enfants Oh, qu'il est bon. Vous ne l'aimez pas vous n'aimez pas la parole de Dieu? Parce que je sais que quand on rentre dans ce domaine-là, ça devient lourd. Et pour tout le monde, pour les jeunes sœurs, tout le monde, effectivement, ils se sentent mal à l'aise. Parce que ça ne vous plaît pas, en fait. Mais en fait, le Seigneur n'en a pas après vous. si vous pouviez savoir. Continuons, parce que nous allons lire encore un peu, parce qu'il est 21, 21. <rire> écoutez bien, il dit, mais... verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous étions tous là en nombre, prostitués, les peintures à gauche et à droite, les lèvres par-ci, par-là, les crayons qui vont vous rendre aveugle, toujours là. Oui, mais c'est vrai. Vous avez déjà remarqué. Vous ne vous rendez pas compte vous touchez la partie sensible de l'œil et que ça va bloquer des problèmes. Et vous voulez que ça. Si vous avez fait ça noir, vous chercherez à mettre du blanc. L'homme n'apprécie pas ce que Dieu a fait de lui. C'est vraiment bien aimé. Tu mets du crayon, pourquoi Que ce soit plus noir. Mais Dieu veut te donner, que tu sois clair. S'il si te donnait ça, qu'est-ce que je vais faire Parce que maintenant, c'est terrible, hein. Enfin bon, vous savez Et puis Dieu a fait quoi Mais, mais je ne comprends pas l'être humain Frère, il y en encore ce soir bon. Frère, ma chère, moi, je ne comprends pas Dieu t'a donné des soucis bien dessinés Ils sont là et puis ça reste là Évidemment comme Dieu l'a fait Comme le mien et vous me voyez les... ah, non, je ne les... Et demain, vous allez voir. Et, il va dans sa salle de bain, il trouve que c'est souci, si, si. Parce qu'un démon avait inspiré notre personne. Et puis maintenant, son inspiration l'a vu. On trouve toujours comme ça. Hein? Les mauvaises compagnies te corrompent toujours. Et ça passe toujours comme ça. Et notre demoiselle, il va, ou notre madame, il va arracher tout ça. Il arrache le Seigneur. Vous ne vous rendez pas compte, hein? Il arrache tout ça Et qu'est-ce qu'il va mettre à la place Frère, Mais les sourcils sont déjà noirs. Tu vas encore mettre du noir, mais tu as arraché ça. Est-ce que tu réfléchis vraiment Même si on est fou, enfin même si on est malade. Quand même un fou parfois il réfléchit entre eux. Tu as déjà ici noir que Dieu t'a donné. Mais tu grattes pour mettre un crayon noir J'ai dit, que Dieu ait pitié de nous. Les diables veulent vraiment vous rendre ridicule. Ah oui, il vous met dans des endroits. c'est pas possible. C'est vrai, ma Il faut que nous prions que Dieu nous aide. Voilà, si Jésus a fait tout cela, et dans Israël, effectivement, tout le monde a pu voir et rendre témoignage. De la bonté de ce Jésus, de son amour, de ses compassions, de, quand il passait, même les malades le touchaient, ils étaient guéris. Même les, les infirmes qui sont nés impotents comme cela, il, il leur donnait la vue. Les aveugles nés sans âme, sans, sans yeux, tout ça, il leur donnait la vue, effectivement. Et donc, tout cela, il n'y avait personne qui pouvait dire que Jésus était mauvais. C'était vraiment, il, est, il était la réponse. à toutes les prières qu'ils ont, les pères, les grands-pères ont prié de génération en génération, quand on a commencé par Abraham. Oui. Jacob et tout cela. Donc tous ces gens-là, c'était leur prière en fait. Ah, vous direz, mais ben frère, quand même, tu vas quand même pas nous dire aussi qu'Abraham, effectivement, et, et Dieu a montré les types pour Abraham aussi dans Isaac. <rire> Isaac était donc la possession d'Abraham, non Mais Vous avez entendu dans les livres de Galates au chapitre 2, 3. Ben, disons-le. Tu penses que c'est cela Voilà. Je crois que c'est cela aussi. Voilà. Voilà. Je dis que tu... Euh... Voilà. Mm -hmm. Verset 15, Galacte 3, verset 15 dit, Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, oh. les promesses ont été faites à qui à Abraham et à ça, il n'est pas dit et aux postérités au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une et à ta postérité, c'est-à-dire à qui Et voilà. Bien sûr, bien sûr. Vous Voyez ce qu'Abraham a eu à pouvoir faire avec Isaac. C'était son unique enfant, n'est-ce pas? Dieu lui a dit, ton unique là, celui que tu aimes beaucoup là, prends-le. Et viens me l'offrir, effectivement, en holocauste. Vous vous souvenez Dieu, notre Seigneur, a eu à pouvoir montrer à ces hommes, effectivement, que. Et il savait, et vous pouvez aussi laisser mort aussi, avec Job, ça a été encore beaucoup plus clair. Et c'est que mon rédempteur est il dans terre vivre, il s'élèvera. Il se tiendra là, effectivement, aussi. C'était donc la réponse à tous. Ils mourrait dans les séjours de mort. Vous le savez. Il priait qu'un jour, qu'ils viennent. Parce qu'ils n'allaient pas terminer leur vie dans les séjours de mort, dans les seins d'Abraham. Vous vous souvenez donc il fallait qu'ils viennent pour le faire sortir de là, pour qu'ils entrent dans la présence. Ils savaient qu'il fallait qu'ils aient dans la présence de Dieu. Aussi longtemps qu'il n'est pas venu. Il est resté là. Il le savait. David, dans sa prière, dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi moi-tu abandonné Ils ont percé mes mains, ils ont tiré ma tunique au sort. Bien sûr que. Dans les livres des actes, au chapitre 1. Il nous a dit comme il était prophète. Vous vous souvenez encore? Et qu'il savait que Dieu allait, et... il faisait fatiguer, il faisait possession Le Christ, donc, c'est lui qui devait venir, donc un successeur sur son trône. C'est des Christ, donc, de la résurrection des Christ qu'il avait parlé, la vie. disait, tu ne permettras point que ton sang vaille donc. Donc, il n'était pas ignorant. Quand on leur a posé la question, on pouvait regarder ces Jésus sous toutes ses coutures. Il n'y rien de mal qu'il a pu faire à quelqu'un. Même la personne la plus coupable. Vous êtes méchant, vous savez. Non, c'est vrai, sœur. Quand je vous regarde, vous ne vous rendez pas compte de ce que je vois. Mais vous êtes vraiment méchant et mauvais. Vraiment. Égoïste, oui, vous l'êtes. Parce que c'est seulement, uniquement votre amour à vous seul. Ce qui, qui vous rend, en fait, ce qui vous arrange, vous. C'est cela. Et vous vous asseyez, vous dites, j'aime Jésus. Il n'avait absolument rien fait. Et même à vous-même aussi. Qu'est-ce que Jésus, notre Seigneur, vous a fait Le bien qu'il vous apporte, qu'il vous donne. Effectivement, il, il vous, a, vous Vous voyez, on, on lui demande et il vient. Et il agit. En Israël, il a fait, il, il leur a fait beaucoup plus qu'il pouvait même s'y attendre. Mais, Barabbas, lui, il les a volés. Il était un meurtrier, effectivement. Qu'est-ce que le monde vous a apporté, vous? Il vous apporte jusqu'à aujourd'hui Réfléchissez bien. Qu'est-ce que le monde vous a apporté, Vous savez ce qu'il a fait de vous? Des menteurs, des hypocrites, des doubles, des ceci, vous n'avez pas la paix, vous n'êtes pas, vous vivez, vous vivez avec des gens, vous n'étiez pas tellement sûrs sur des qui, donc des sur qui vivent tout le temps. Vous n'étiez pas en paix. Ce que le monde vous a donné, c'est quoi Que vous avez eu hérité le monde, effectivement. Avec votre caractère et tout ça. Que vous avez trouvé des bons dans ce monde. D'ailleurs, faites seulement un pas retourner, vous allez voir. C'est une grâce que vous puissiez être quelque part en train d'écouter. Vous pouvez dire, merci Seigneur, j'ai la paix au moins. Même si c'est le travail, mais, mais retournez dans le monde. Vous voyez, ils ne dorment pas, c'est du monde. Mais Vous pouvez dormir. Parce qu'ils ont toujours la peur. On a dit qu'il y aura ceci. Mais vous savez que Dieu nous a déjà tranquillisés, calmés. Il a dit, paix, que la paix soit avec vous. Jusqu'aujourd'hui, frère, regardez. Les temps, c'est toujours le problème des temps. Quand on l'a regardé, Jésus, on a vu. Et cet homme était là, voici donc Jésus. Et voici donc Barabbas. C'est Jésus, quand on pouvait l'examiner, absolument rien. Absolument rien, de la tête jusqu'aux pieds. Toujours bon, toujours aidant. Et même quand il n'y avait plus d'espoir, je me souviens de Marthe et Marie, qui l'ont aimé, qui ont même envoyé des messages pour qu'il vienne. Il n'est pas venu. Et quand il était venu, c'était déjà trop tard. Même quand c'est trop tard, il donne l'espérance. Parce qu'il n'y a rien qui soit trop tard pour lui. Pour nous, c'était trop tard. Mais vraiment trop, trop tard. Mais quand il est arrivé... Qu'est-ce qu'il n'a pas fait C'était la personne dont on pouvait vraiment... Quand on les mettait à que les gens venaient disaient mais si même un jour qu'en tant qu'humain il mourait, on lui, on lui construirait une mausolée, on lui apporterait toutes les fleurs de la terre. Pour ce qu'il fait pour nous, pour nos enfants, pour tous les bienfaits qu'il fait, mais lui les jours, il partirait, mais nous qu'est-ce qu'on deviendrait Quand on voudrait les c'est comme ça qu'on ne pouvait pas agir, mais, parce qu'il fait tellement de bien. Eh bien oui mon frère. L'homme n'est pas reconnaissant du tout. C'est vrai, frère. Parce qu'à la fin de sa course maintenant, là où on pouvait vraiment aussi lui donner des honneurs, effectivement, qu'est-ce qu'on lui a donné On l'a dévêtu. D'abord, on, on l'a vraiment... D'abord, premièrement, on l'a d'abord rejeté. Mais qui sont ceux qui l'ont rejeté Mais ce sont ceux-là dont il a fait du bien toute sa vie entière. Aujourd'hui, jeune fille, jeune homme, vous méprisez, c'est Jésus. Vous faites les choix du monde. Vous faites à vous exposer comme des viandes à l'extérieur. Dans ce monde, effectivement, sur les... vous les faites. Mais un jour, vous le regretterez. Je vous ai toujours dit, papa, maman, faites ce que vous faites en train de pouvoir faire. Faisant, si en blanc, vous ignorer ce que Dieu vous dit. Mais je vous l'ai dit, ici, je vous l'ai toujours dit, cette voix que vous entendez ici, à la barre du jugement, vous l'entendrez. Mais ce sera trop tard. Vous crierez, vous pleurez. Vous savez, je vous ai dit que j'allais rentrer dans la démologie. Les gens qui se disent, qui vous disent, qu effectivement moi, je n'en peux plus, je vais, me, je vais me tuer, je vais être en paix. Non, en fait, c'est quand les gens meurent que la pire souffrance commence, madame, mesdemoiselles, messieurs. Oui, et c'est 100% vrai ce que je vous dis. C'est pour ça qu'on ne fait pas attention, la Bible dit, j'ai l'homme, il vie. Grand plaisir, on va te donner le droit de pouvoir. Fais, fais, fais. Pas de problème. Mais sache que pour toutes ces choses-là, certainement passer en juge. Alors, quand on est arrivé, posez la question, mais je m'arrête. Puis nous allons prier. Voici donc Ramas. Oh, Et voici donc oh, Jésus. Lesquels « Voulez-vous que je vous relâche aujourd'hui ?» En fait, Jésus est entre vos mains, comme il était aussi en ce temps-là, entre leurs mains. Pilate posait la question. C'est le peuple qui répond. En fait, notre choix est pour Barabbas. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce Jésus qu'on appelle les Christ La réponse était crucifiez-le. Vous savez, après cela, qu'est-ce qu'on a fait de lui On l'a retourné, on l'a flagellé. On l'a déchiré les dos. Et pour couronner les choses, on lui a mis une couronne d'épines. Vous ne vous rendez pas compte, mon frère et ma soeur vous dites, ah, que ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait en ces temps-là Maintenant, c'est la question que je vous pose, et puis nous allons prier. Vous souffrez, vous dites, mais ce n'est pas possible. Ils ont accepté qu'on lui fasse cela alors qu'il a prié, que ses, leurs enfants étaient guéris, et ceci et cela, ils ont fait ceci, tout le monde, les délivrances, ceci et cela, partout où il passait, personne ne pouvait rester malade. Il a fait cela, mais ces gens-là l'ont rejeté. On l'a mis entre les mains de bourreau. On l'a frappé des dos, on a lacéré dans son dos, oui bien sûr. Oui, ils l'ont fait cela. Couronner encore l'épine, parce que ces épines sont rentrées dans sa tête. C'est la vérité ce que je vous dis. Et les sans couler, c'est Jésus. Maintenant, posez-vous la question de savoir. Vous dites que oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, en fait, posez-vous la question. Vous êtes parmi, vous êtes aussi dans l'Assemblée, vous écoutez la parole. Maintenant, c'est Jésus est toujours le même. Les choix que vous devez faire, parce que si vous étiez à cette époque-là, vous direz, je ne voulais pas ce que vous étiez, mais maintenant vous n'êtes pas, vous êtes maintenant. Regardez les réactions, et la réaction que vous vous avez, par rapport à la parole que vous entendez, quand vous allez sortir, les nous Tendre Père et précieux sauveur, nos cœurs ont été vraiment touchés encore ce soir, mon sauveur. Nous rendons compte combien nous sommes tellement indignes. Vraiment, vraiment indignes, Père. Comme cet enfant chrétien pouvait le dire, personne ne peut battre sa poitrine et c'est vraiment mon sauveur béni. Nul parmi nous ne peut arriver à pouvoir se redresser et élever la tête, Père Saint-Dieu, parce que nous sommes tous coupables. Je t'en supplie, mon roi. Puisses-tu vraiment avoir pitié de nos Père Dieu mon Dieu, ceux qui sont à toi, regarde le cœur, combien est, est tellement brisé et déchiré aussi, Père Tout-Puissant, mon sauveur. On ne peut pas rester insensible, mon roi, ce n'est pas possible. C'est là que nous réalisons combien le monde est tellement mauvais. Tu es mort, Père tout à cause de mon péché, à cause de ce que le monde m'avait apporté, Seigneur, qui n'était pas conforme à toi, mais tu voyais ce que toi, tu avais mis en moi, mon bénéme et Père Saint-Dieu. C'est ce monde ici, patibissant, dans lequel nous sommes, mon bénévole C'est ce monde dont on nous dit que n'aimez point le monde et les choses qui sont donc dans ce monde, mon roi. Que tu nous aides, mon bien aimé Père saint Dieu, à réaliser combien tu es tellement si important. Mais aujourd'hui, tu nous aides encore, tu nous parles, Père Tupissant. Mais nous ne cessons de pouvoir rejeter ta parole. T'as dit qu'on te rejette toujours, mon roi. On te chante, on parle et qu'on t'aime de la bouche, Père saint Dieu. Mais le cœur n'y est pas. Et lorsque nous nous trouvons dans des situations, c'est toujours les choses qui nous arrangent, que nous demandons, que nous voulons que ça soit fait comme nous, nous voulons, Père. Mais pas comme toi. C'est pour ça que certainement, on ne se rend pas compte, mais on choisit toujours Barabbas. Et non ta parole à toi, mon bénévole Père Saint-Dieu. puis tu vraiment réveiller ton peuple? pour tu vraiment lui accorder cette grâce, mon bénévole Père Saint-Dieu, de réaliser combien, combien, combien il nous est tellement nécessaire et important, Père, de nous aligner selon ta parole à toi, de pouvoir agir et ne vivre que pour toi, Père Saint-Dieu. Le monde ne nous a rien apporté, Seigneur. Nous étions dans ce monde, mon roi. Nous étions dans ce monde, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous avons trouvé une grâce extraordinaire que toi, tu nous fasses sortir de ce monde, Père Saint-Dieu. Afin que nous puissions vraiment te servir encore, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous avons trouvé grâce devant ta face étant sorti, nous avons pris plaisir à pouvoir te servir, t'adorer, te glorifier, bénémoine, Père Saint-Dieu, pour tes offenses, Seigneur. Parce que nous avons pu, nous avons réparé que nous étions pleinement dans une situation où, Père Saint Dieu, nous pensions, nous ne savons pas, Père Saint-Dieu, mais nous faisons certainement la volonté de ce monde, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Et nous étions prisonniers, Père. Mais tu es venu pour libérer les captifs, mon sauveur. Tu l'as fait aujourd'hui encore. Aide mon frère, mon précieux Seigneur et sauveur, qui a ses désirs. Aide ma soeur, qui a ses dit dans son cas, Père ben Dieu, à pouvoir vraiment se conformer à ta volonté à toi. Oh Dieu, c'est une grâce de pouvoir vraiment vivre pour toi. Nous ne voulons pas choisir Barabbas, mon roi. Nous voulons choisir toi parce que Barabbas n'a rien fait de bon. passé Père ben Dieu, Père ben Dieu, quelqu'un qui fait toujours du mal au autres, Père Dieu, mais toi, tu nous as rien fait. Ta parole à toi nous donne la vie, béni, mon père tu Dieu. Ta parole à toi nous guérit, nous réjouit, mon béni, pas père tu Nous n'avons plus rien à voir avec le monde, mon béni, mon père tu Nous voulons avoir tout avec toi, mon sauveur. Garde ton peuple, mon béni, mon père tu Dieu. Protège ce peuple, mon béni, mon père tu puissant, parce que tu es roi, Oh père tu puissants, qui puisse réellement t'élever, t'adorer, t'exalter. Oh Dieu, oh tes béni, mon père Exprimer puissants, exprime reconnaissances à ton endroit pour ce que tu es. Pour ce que tu fais, pour ce que tu as toujours fait, mon béni, mon Père Saint Dieu. C'est pour ça, ce soir, nous te demandons encore grâce, mon roi. Merci d'avoir vraiment touché nos cœurs, de nous avoir vraiment aussi, oh Père du as ramenés dans cette position, enfin que, oh Dieu, tes sentiments soient aussi dans notre cœur, que nous réalisons ce que toi, tu as dit dans ta parole. Oh Dieu, si vous m'aimez, oh, regardez mes commandements. C'est vrai, tu as dit, je ne veux pas avoir un commandement nouveau, mais... C'est Seigneur ce ancien comme ta parole, tu le dis, Père Tubissant. Aimez-vous les uns les autres, mon sauveur. Aide-nous encore, mon Père Saint-Dieu, car nous puissions, Père Tubisant, dieu avoir les sentiments justes à vivre pour toi et à te servir encore, Père. Merci, merci pour ce que tu fais. Gloire à toi. Bénis ton peuple, mon sauveur. Bénis le Père Tubisant, que tu les gardes pendant le temps que je suis reparti. Que ta bénédiction leur soit accordée, Seigneur. Que ton soutien, que tes anges veillent sur eux. Leur âme, leur esprit, Père Tubissant-Dieu. Leur pensée, leur pensée, mon béné que tu sois le seul, oh, Père Dubissant, vers qui les yeux sont tournés et fixés, oh Dieu, pénètre encore davantage leur âme, Protège et soutiens, Père. Bénis cet enfant qui est ici en ce moment. Que tu le protèges, que tu le soutiennes. Oh Dieu, qui tienne vraiment dans la parole, mon béni, mes Pères. Soutiens-le, protège, mon béni, mes Pères, tu Souviens-toi mon précieux frère Zaché, qui soit béni, mon roi. Que ton nom soit béni pour ce précieux frère. pour mon précieux frère Rosario, Père. Souviens-toi aussi de mon frère Jonas, mon frère José, mes Pères, tu Dieu. Chaque frère et chaque soeur, Père, T -t qui seront ici, Père, oh Dieu. Seigneur, que les services soient bénis et que ta paix soit toujours dans ces lieux, mes Pères, Que Satan soit tenu au loin au Nom du Seigneur Jésus. Pas puissant, qu'ils soient dans la paix, qu'ils ne soient pas perturbés par quoi que ce soit, mais que toi tu les gars, mon bénévole, pas du puissant, que celle-là, celle seulement ton amour à toi, puisse inonder leur cœur. Je te demande cette grâce, mon Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour. Que Dieu te bénisse. Mais sa vie innocente, c'est de... Où sur la femme attachée, attachée à la croix, où moi, attachée à Jésus. Il est attaché Attaché à la croix pour moi Attaché, attaché à la croix pour moi Oui, pour moi Il a pris mon péché